Je commence par lundi AM pour le Québec et lundi presque toute la journée pour l'Europe. La lune sera dans le Verseau, votre huitième maison. Votre mémoire sera aiguisée et vous voudriez profiter de la vie ainsi qu'inclure vos amis et les membres de votre famille. C'est un bon moment pour organiser des sorties ou des réceptions. Vous pourriez avoir quelques irritations de temps en temps, mais rien de grave. Lundi PM, mardi et mercredi pour le Québec, et mardi et mercredi pour l'Europe. La Lune sera dans les poissons, votre neuvième maison. Pas seulement la Lune est dans un signe d'eau comme vous, mais aussi elle fait des beaux aspects avec Mercure, Jupiter et le Soleil donc une période à en profiter au maximum. Une spiritualité vous fait sentir une sensation interne très douce et un contentement et un confort rarement sentis. Votre esprit ouvert vous offre l'opportunité de faire des nouveaux amis et être entouré par des personnes intéressantes pour échanger d'idées et des discussions assez élevé au niveau intellectuel. Votre intuition sera en éveil et vous guidera dans les bonnes directions. La chance vous suit dans toutes vos démarches. Profitez-en. Jeudi, vendredi et samedi AM pour le Québec et jeudi, vendredi et samedi pour l'Europe. La lune sera dans le bélier votre dixième maison, vos préjugés émotionnels pourraient influencer vos pensées et votre raisonnement intellectuel peut influencer ce que vous pensez d'une personne ou d'un sujet. Donc, une période délicate et les énergies des aspects que fait la Lune avec le Soleil, euh, Jupiter et Mercure vous incitent à faire des efforts additionnels pour assurer une gestion émotionnelle bien contrôlée et ne pas trop vous emporter avec les tensions qui pourraient s'imposer. Surtout, évitez les confrontations car vous n'en sortirez pas gagnant et quelqu'un pourrait essayer de mettre en cause votre crédibilité. Samedi PM, dimanche et lundi pour le Québec, Dimanche et lundi pour l'Europe, la Lune sera dans le taureau, votre onzième maison, un signe amical pour vous. Et en plus, la Lune fait des beaux aspects avec, euh, avec Mercure, Jupiter et le Soleil, à l'exception d'un seul aspect qui est un peu délicat avec Uranus, qui pourrait causer quelques impulsivités au niveau de la parole et de vos émotions. À part ça, et si vous contrôliez bien cette impulsivité, la socialisation avec des amis et la famille serait plus importante que d'habitude. Vous pouvez vous connecter à un niveau plus intime, ce qui serait bien pour vous faire des amis et faire passer euh, de nouvelles relations à l'étape suivante. Ou bien,